« Gloups » de Christine Neumann-Villemin et Marianne Barcillon. Dans le ventre de sa maman, déjà, Gloups n'était pas très sage. « Ouh, eh ben, sois gentil, mon tout petit !»« Gloups !» Quand il était bébé, Gloups était parfois un peu coquinou. « Allô, mon petit Gloupsounet, sois gentil !» Avec sa petite sœur, Gloops se montrait parfois un peu trop affectueux. Ah non, sois gentil avec Croquette. Gloops Son animal de compagnie le craignait un peu. Recrache Tout de suite Ça, ce n'est pas gentil. Pas gentil du tout.